Parfait. Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 avec mon invité Marco Vagandaire pour une septième émission. Bonjour Marco. Bonjour Dan. On commence aujourd'hui avec euh, le sort de ton livre, la thèse. Explique-nous ça un peu. Là. Oui, donc euh, aujourd'hui, l'épisode est euh, consacré euh, à, aux sources de métissage en Nouvelle-France. Donc, les, les facteurs de, de, de mélange, de mixité qui ont permis l'émergence de la culture canadienne donc au temps de, de la Nouvelle-France. Donc, euh, je vais vraiment m'attaquer au cœur de la thèse de mon livre, là, Le Nouveau monde oublié. La naissance métissée des premiers Canadiens. Donc, euh, c'est le livre, là, la version papier va paraître euh, d'ici la fin, euh, d'ici à l'automne. Donc, euh, on, on travaille là-dessus. Et euh, donc, ce livre-là, c'est, euh, à mon sens, euh, en fait, la, la mémoire d'un peuple. Et euh, ça fait plus de 200 ans que, que cette histoire aurait dû être racontée au peuple. Euh, elle pas l'a pas été pour toutes sortes de raisons. On aura la chance d'y revenir là, vers la fin de notre série. Euh, mais aujourd'hui, je vais essayer de révéler l'âme de la culture canadienne au temps de, de, de ses commencements, au temps de sa genèse. Alors, euh, on va se lancer rapidement, pas perdre de temps. Alors, euh, au niveau des, des sources de métissage en Nouvelle-France, il y était nombreuses et on va, on va passer au travers. Euh, on peut penser euh, donc à la fascination que les, les cultures autochtones euh, avait sur les, les Canadiens, on peut penser à, à l'appel de la liberté, l'appel de l'Éros aussi dans les pays d'en haut. Euh, également, les campagnes militaires. On était frères d'armes sur les, les champs de bataille, les Canadiens et les, les Premières Nations. Et euh, il y a toutes sortes d'emprunts, de transferts culturels aussi qui se sont opérés. fait qu'on va traverser, on va regarder tout ça. On va regarder également euh, qu'est-ce que ça a donné. Donc, quel genre de culture euh, ça, ça a permis de faire naître. De là, le, le, le titre du livre, là, La naissance métissée, des premiers Canadiens. Alors, euh, on, on, on retourne un petit peu en arrière et euh, on, on, on va se rappeler en fait des paroles que Samuel de Champlain a dit à deux occasions, euh, des, des paroles euh, empreintes de solennité qui disaient, tout le monde, euh, c'était une phrase, une phrase célèbre, « Nos fils marieront vos filles, nous formerons qu'un seul peuple ». Alors, euh, c'est dans le, la vision qu'habitait qu Champlain, de, de créer donc un peuple qui allait être métissé avec les Premières Nations et, euh, et les Français. Et euh, dans, dans le, le contexte également, dans le contexte euh, des, des, de la rivalité impériale entre les, les puissances européennes, euh, les Français étaient euh, donc, euh, jusqu'en jusqu la, la décennie de 1660, très frileux d'envoyer des citoyens euh, vers des contrées nordiques de l'autre côté de l'Atlantique, euh, de peur que ça se fasse au détriment de la, du poids démographique dans la métropole. Donc, il y avait des grandes rivalités euh, impériale ou militaire en Europe. Et donc, on voulait garder un poids démographique important. Et donc, l'alternative pour coloniser le, le Canada, la vallée du Saint-Laurent, ça a été de laisser des petits groupes de colons qui allaient se marier avec les populations autochtones. Et là, donc, on, on allait supposer, on supposait également qu'un qu un, un Amérindien, un Autochtone ne, ne puisse vouloir autre chose que de devenir civilisé. Alors, pour eux, la, la mixité engendrerait là, directement sur place des citoyens qui seraient français euh, et qui se verraient, donc, euh, confier tous les privilèges, les responsabilités qui, euh, qui sont attendues. Et c'est précisément avec ce but en tête euh, d'intégration et d'une forme, forme de subordination à la couronne qu'a été rédigée la, la première charte de la Compagnie de la Nouvelle-France en 1627, la Compagnie des 100 associés. Alors, euh, malgré, on, on sait donc en, avec, avec le recul, euh, malgré l'intention du gouvernement royal d'acculturer les Amérindiens aux mœurs françaises, euh, ben, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Et euh, donc, au, au lieu de découvrir des êtres primitifs euh, en, en Amérique, les Français ont fait la connaissance de femmes et d'hommes dont la condition physique, la taille et souvent le courage et la force leur étaient supérieurs. Et euh, bien que, que l'objectif visait une forme de domination de, de l'autre, parce qu'on voulait quand même s'installer sur le territoire, bien, cette approche d'alliance qui a été euh, qui a été donc employée par les Français euh, impliquait quand même une grande grande proximité avec euh, avec les premières nations. et ça, ça a été comme une sorte de boîte de Pandore, euh, et, et on, on se retrouvait dans une situation où il y avait de nombreux Canadiens euh, français euh, qui se retrouvaient au milieu de, de, de peuples amérindiens. Donc euh, c'était un contexte qui était assez propice au métissage dans ce, dans ce contexte-là. Donc, les, les, les cultures autochtones exerçaient une grande fascination auprès des, des Français et, et des Canadiens. Donc, la, la, la trait de la vie amérindienne a séduit beaucoup de jeunes qui venaient des populations agricoles et également de toutes les couches de la société, comme on l'a vu sur l'épisode sur les coureurs de bois. Donc, on admirait la, la beauté physique des Amérindiens. Leur désir de liberté devant les, les contraintes européennes. On, on, on était très enthousiaste pour l'exotisme, disons, des. pour l'adaptation aux, aux réalités du pays. Euh, les Canadiens qui vivaient auprès des Amérindiens, euh, ben, ils se vêtaient de leurs mêmes habits, euh, ils se graissaient les cheveux comme eux, ils participaient à des danses, mimaient leurs attitudes, mélangeaient à, à eux leurs cris, leurs chants et ils assistaient aussi à des cérémonies de, de, de, de rituels et euh, ils ont adopté le tatouage. Euh, et également au niveau de la, de la, la pilosité du, village, du visage, les Amérindiens n'aimaient pas du tout le, le, le poil de visage et, et donc les Canadiens ont rapidement appris que quand on s'approchait d'un village amérindien, c'était mieux de se raser, d'avoir la, la peau bien, bien rasée. Euh, D'ailleurs, les femmes amérindiennes étaient beaucoup plus euh, faciles à, à séduire dans ce, ce contexte-là. Alors, ben, ça, nous appelle, ça nous amène justement à, à un des gros facteurs de métissage euh, et principaux, finalement, c'est l'appel de la liberté et de l'érosse, donc dans les bois et dans les pays d'en haut, en amont de, de Montréal. Et on, on sait que l'intimité des peuples n'est jamais aussi forte que, que lorsque les corps et les cœurs se, se mêlent Et en, en Nouvelle-France. Ben, le métissage est vraiment loin d'avoir été un aspect secondaire de la rencontre interethnique. Jusqu'en 1663, il y a eu très peu de femmes qui avaient pris le, le, le, le risque de traverser l'Atlantique. On sait que jusqu'à ce moment-là, il y avait un, une femme pour six à sept hommes. Donc, le ratio était très, très déséquilibré. Donc, dans un, dans un, un environnement comme celui-là, il y a beaucoup d'hommes qui, qui ont établi des liens intimes avec les communautés autochtones. Et ça s'avérait nécessaire pour eux aussi pour s'implanter, pour s'adapter au, au territoire. Donc, ces femmes amérindiennes, euh, à bien les égards, sont devenues des intermédiaires précieuses entre le colon et le milieu naturel et humain du, du continent. Et euh, donc, l'amérindienne pouvait l'initier à son mode de vie, lui ouvrir les portes de son lignage, de son clan, de sa tribu. Euh, elle était capable de toutes sortes de, de choses, capable de transporter, transporter des lourds effets. Elle savait piler le maïs, cueillir les, les baies, les autres fruits sauvages, recueillir l'eau le, d'érable, capturer du petit gibier préparer les repas, trouver des plantes médicinales dans la forêt, s'occuper du chauffage euh, ou laver le linge sur le bord des cours d'eau. Elle savait maîtriser aussi l'art de confectionner des mocassins, des mitasses, des jarretières, des gants, des ceintures, toutes sortes d'objets. Euh, et, et bien sûr, elle savait participer à l'entretien du canot. Euh, elle savait évidemment aussi tanner les peaux. Donc pour, euh, pour les, les chasseurs, la femme couturière, la femme qui l'accompagnait était carrément indispensable. D'ailleurs, un, un chasseur euh, Autochtones disait au père Lejeune au 17e siècle, « Vivre parmi nous sans femmes, c'est vivre sans secours, sans ménage et toujours vagabond. » Donc, euh, c'était un, un fait connu là, de l'importance de, de ces femmes dans, dans, dans le, la traite des fourrures euh, également. Donc, c est, c est, ce, ce commerce-là a favorisé aussi l'émergence de mariages mixtes en bonne et due forme avec les sociétés amérindiennes qui, elles, mettaient beaucoup l'emphase sur les liens de parenté. Euh, qui préféraient les, les relations personnelles en guise d'assises à des alliances euh, commerciales. Donc, euh, pour, euh, pour ces sociétés-là, c'était tout à fait normal qu'il qu y ait qu des, justement des unions avec, avec les Canadiens. Euh, le nombre de femmes était beaucoup plus, euh, était supérieur à celui des hommes aussi dans ces sociétés-là. Au cours du 17e, 18e siècle, les hommes mouraient davantage à la chasse, à la guerre. Euh, il y a eu des épidémies aussi. Donc, pour eux, c'était tout à fait normal justement qu'il y ait des unions entre des, des femmes de leur clan et, euh, et des Canadiens, des coureurs de bois. Euh, dans la Nouvelle-France du 17e siècle, donc euh, je l'ai dit, il y avait euh, donc, un, un, euh, une femme pour 6 à 7 hommes et l'âge moyen aussi pour euh, devenir époux au niveau des, des, des hommes, c'était 27 à 28 ans. Donc, on, on peut parler d'une quinzaine d'années entre la puberté et le mariage. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup de temps à vivre, il y a de la jeunesse, il y a, il y a de l'énergie à, à dépenser. Donc, euh, en, en dirigeant en amont de Montréal, en prenant les bois, bien, les aventuriers pouvaient profiter d'un espace de liberté dont ils n'avaient jamais pu rêver dans, la, dans leur société européenne. Alors, euh, aux, aux yeux de ces hommes, s'exiler dans, dans, dans les, les pays d'en haut, durant des semaines, des mois, voire des années, euh, c'était aussi l'appel d'une libido qui cherchait à s'exprimer. Euh, oui, et, et là où il abondait des femmes qui étaient, des, des femmes qui étaient sexuellement libres et, euh, et accueillantes. Euh, dans ces cultures-là, on, on valorisait davantage la fertilité euh, plutôt que la, la virginité. Euh, il n'y avait pas de notion de péché euh, sexuel, donc euh, le, le péché n'entachait pas du tout les pratiques sexuelles dans, dans ces cultures. Euh, au contraire, en fait, l'assouvissement des désirs, des, des pulsions sexuelles euh, et non le refoulement, comme c'était le cas dans l'Europe chrétienne, bien, ça favorisait une, une bonne santé. Euh, et même dans certains groupes, le, le sexe rituel, disons, était, était présent, donc des jeunes femmes pouvaient aller passer la nuit avec un chamane plus âgé pour euh, qu'ils lui transmettent disons les, les pouvoirs euh, et les, les, les, les savoirs disons par les, détenus par les par les anciens euh, et, et cette approche là était aussi euh, donc surtout dans les premiers contacts était aussi en étant, euh, aussi vrai donc avec les français et les canadiens donc pour euh, dans les premiers, les premières expériences disons ça pouvait aussi avoir euh, une apparence donc de, de coït rituel avec euh, avec les européens euh, donc, les, les, les Canadiens euh, ont, ont appris à connaître différents types de relations qui existaient avec les, les Amérindiennes. Donc, on va, on va regarder un peu les, les catégories. Il y avait les jeunes femmes célibataires qui étaient vraiment libres de leur corps. Donc, euh, leur, leur liberté sexuelle était totale jusqu'au mariage. Alors, on peut comprendre que dans les maisons longues, les wigwams, euh, à la, dans, dans les périphéries des, euh, des, des postes, euh, des comptoirs, bien, les, les corps euh, se liaient, les unions se, se consommaient. Euh, donc, les coureurs de bois, les soldats, euh, qui soient de passage ou, euh, mettons, en provenance du fort voisin, euh, ils s'adonnaient à un rituel qu'on appelle le rituel de l'allumette. Donc, c'est très intéressant. Euh, la, la nuit venue, le, le, le courtisan allait donc allumer une petite allumette euh, à partir d'une sorte de, de roseau et euh, allait trouver sa dulcinée dans l'habitation, dans euh, au milieu de, de mettons, de, de tous les, toutes les personnes qui, qui étaient là-dedans. Et là, si la, la, la, la, la femme, donc, euh, en, en voyant l'allumette allumée ou la, la flamme éteignait l'allumette, la ça veut dire qu'elle acceptait l'homme dans son lit. Et là, la, la danse de tous les sens prenait place. Si, sinon, bien, elle, elle se retournait et indiquait à l'homme qu'elle n'était pas, pas intéressée. Donc, c'est un rituel d'une grande délicatesse, je trouve, qui est d'un grand raffinement. Et d'ailleurs, pour le baron Lahontan, un observateur important là, du, du 18e siècle, 17e, 18e, 18, 18e siècle, pardon. Alors, il disait, euh, ben, pour être en bonne forme, il fallait courir la lumette au moins une fois par semaine. Donc, euh, c'était vraiment okay. un climat de, de libertinage. D'ailleurs, euh, les comptoirs de traite, euh, michili notamment, étaient des lieux reconnus de libertinage euh, aux, aux yeux, ou dire, de, du père Carey, au 17e, 18e siècle. On y tenait un, un cabaret public. Euh, où on s'adonnait aux jeux, aux danses, jour et nuit. Et, euh, et dans les maisons, ben, on, on les transformait un peu en éden de, de plaisir. Alors, euh, on peut se on peut, euh, faire des, des images assez, assez colorées de, de ce que pouvait être la vie dans ces, dans ces lieux-là. Il y avait aussi la femme de chasse. Donc, euh, cette femme qui, elle, refusait le mariage au profit de la liberté. Donc, euh, avec tout ce qu'on sait là, de leur euh, capacité technique et tout, bien, ils étaient susceptibles là, de suivre, d'assister les coureurs de bois dans leur, euh, dans leur périple. Euh, et euh, bien, c'était pas rare non plus pour des traiteurs d'avoir euh, une campagne dans la, dans la vallée du Saint-Laurent et d'avoir leurs femmes de chasse aussi dans, dans les bois. Euh, et ces femmes-là ben, ont joué un rôle très, très important dans la, la, le développement du commerce des fourrures, euh, la, la, la, carrément l'érection de, de la Nouvelle-France. Euh, donc, c'était des, des, des créatures qui étaient vraiment propres à l'empire du milieu, donc euh, le versant métis de, de la Nouvelle-France. Il y avait aussi la femme mariée. Euh, donc, euh, beaucoup de femmes amérindiennes, une fois mariées, de, demeuraient fidèles à leur homme, mais dans, dans, pour de nombreux groupes autochtones, euh, il n'y avait pas d'exclusivité de, sexuelle. Euh, donc, la séparation ne posait aucun problème. Les conjoints, conjoints pouvaient aussi facilement changer de partenaire. Et euh, ça, c'est un, un fait qui étonnait beaucoup. En fait, l'absence de, ja, de jalousie qui étonnait, étonnait beaucoup les Européens les Canadiens dans le, dans le contexte là, de, de cette disons, ouverture euh, sexuelle. Et euh, à, à l'intérieur de la, la colonie française, bien, le libertinage peut aussi aller dans l'autre sens. Donc, il y avait plusieurs euh, Amérindiens qui, qui n'allaient pas dédaigner le charme de Canadienne quand ils se rendaient là, à des postes de traite ou à des lieux euh, dans des centres. Donc, euh, c'est euh, une histoire vraiment où on peut constater que les, les, les, les unions, euh, le, le métissage euh, ethnique est inévitable avec un contexte comme celui-là. Et euh, donc, c'est important de, de vraiment noter euh, ce, ce climat de libertinage qui a existé pendant longtemps, cette ouverture qu'il qu y avait envers, euh, envers les Canadiens de la part des, des femmes amérindiennes. Une autre source de métissage très importante, c'est le va-et-vient qui existait entre le Canada, la vallée du Saint-Laurent et les pays d'en-haut. Donc, euh, les, les établissements canadiens dans la vallée n'étaient pas des sociétés homogènes, mais c'était plutôt comme des carrefours culturels. Donc, jusqu'à la fin du régime, les Amérindiens domiciliés, qui étaient, comme on l'a vu, qui étaient plusieurs milliers, euh, donc, participer aux échanges euh, activement, là, aux échanges économiques, culturels avec les Canadiens, autant en tant que client qu'en qu tant que, que fournisseurs. Et euh, ben, dans la traite des pelleteries, des, des fourrures, donc ils ont été trappeurs, commerçants, voyageurs. Euh, ils ont été aussi ouvriers à, à, agricoles sur l'Île-de-Montréal le, sur notamment. Euh, les Iroquois, par exemple, vendaient aussi leurs canots. Ils fabriquaient et les vendaient eux-mêmes. Ils vendaient du gibier, ils vendaient le, les surplus de leur récolte également. Par exemple, Percam, un, un naturaliste suédois, disait que les, les Iroquois de Kanawaki apportaient de belles courges au marché de Montréal tous les jeudis soirs pour leurs clients habituels. Donc, euh, il y avait carrément là, ces, ces réseaux comme ça d'échanges. Euh, on allait chasser, pêcher ensemble. Par exemple, à Québec, là, on se réunissait pour chasser l'anguille. Euh, on, on fréquentait souvent aussi les mêmes couvents, collèges et les mêmes écoles, notamment la... La, la communauté de la montagne qui est devenue Canisataké. On, on envoyait les enfants dans les mêmes écoles. Euh, on se côtoyait dans les paroisses également, les, les dimanches, à l'église. Euh, et également, ensemble, on honorait les, les lieux sacrés autochtones en y déposant du tabac. Euh, dans les tavernes, les auberges, les cabarets, bien, les Canadiens, avec leurs inséparables compagnons de, de route, les Amérindiens, euh, bien, ils se retrouvaient parfois pour trinquer joyeusement, s'adonner au billard, aux cartes. Euh, on, on se visitait euh, régulièrement aussi dans, dans, dans les maisons, donc dans les villages euh, amérindiens et canadiens. Euh, il y avait de, régulièrement des visites aussi de délégations diplomatiques, des partis de guerre aussi, euh, qui venaient prêter parfois assistance à, à la colonie. Euh, donc, on continue de, de défiler. Il y avait les commandants de, de poste, les officiers de la colonie, qui invitaient souvent aussi des chefs à leur table pour faire des, des grands festins. Donc, au-delà au du plaisir qu'ils pouvaient avoir à échanger avec, euh, avec ces gens-là, c'était aussi une façon d'impressionner et de charmer leurs invités pour en faire des alliés, donc dans la grande alliance franco-amérindienne. Euh, l'hiver également, les Amérindiens quittaient souvent pour aller euh, chasser. Euh, donc, euh, durant ces périodes-là, il y avait des Canadiens qui les suivaient souvent pour aller passer l'hiver avec eux. À l'intérieur des forts au niveau des pays d'en haut, les Amérindiens pénétraient souvent dans les dans les forts pour euh, des séances de troc, pour des danses, pour d'autres rituels et souvent même euh, ou parfois ça arrivait qu'ils restaient là à, à long terme pour euh, donc s'assurer que, mettons pour pour euh, prévenir la menace d'un ennemi ou, ou autre. Donc euh, il y a vraiment cette proximité-là. Et Autour des postes de traite, des phares, on pratiquait les, les mêmes activités. Donc, on, on partait en canot, on chassait, on pêchait, euh, on, on prêtait main-forte, main plutôt main, main à la porte pour, euh, pour les construire des habitations, des forts des chapelles. On dansait ensemble, on chantait, on transpirait aussi pêle-mêle dans les loges de, de sudation. Euh, on se mesurait parfois au jeu de la crosse où on aimait aussi euh, des courses, des, des, des rivalités de course à pied. D'ailleurs, euh, il semblerait qu'il y en avait une, euh, celle de Détroit, qui était la, la plus célèbre dans le monde autochtone, selon euh, l'officier de Bougainville, aussi célèbre que celle des chevaux en Angleterre. Donc, euh, des, des événements qui devaient être très, très intéressants à, à observer. Euh, chez les Ojidoués du lac supérieur, qui étaient vraiment euh, des alliés euh, assez, assez précieux, euh, il n'y avait aucun étranger qui était aussi à, mieux accueilli, en fait, que les voyageurs canadiens. Euh, qui c est, c est, Les Ojibouais aimaient beaucoup le caractère qui était très souple des Canadiens, leur joie de vivre, leur ouverture de cœur. Et euh, ils avaient, ces gens-là, assimilé leurs coutumes, leur mode de vie euh, avec beaucoup de respect. Et à tous les printemps, l'arrivée des canaux canadiens, euh, donc avec les chants qui, qui étaient chantés en cadence comme ça, drapeau de la France en, en poupe, euh, ben ils étaient salués là, par des volées de tirs de, de mousquets Et euh, également, euh, les, les chefs, lorsqu'ils s'approchaient des forts français, on faisait retentir des canons en leur honneur. Donc, il y avait toutes sortes d'échanges comme ça de politesse, de marques qui étaient continuellement entretenus dans les deux camps, donc tout au long de la Nouvelle-France. Et euh, il y a aussi évidemment la foire annuelle de Montréal. Donc à tous les étés, c'était entre 500 et 1000 membres des Premières Nations qui euh, donc venaient visiter la, la ville, l'établissement le, le, le, de Montréal, on leur échangeait leurs fourrures selon des termes qui parfois étaient mieux av plus avantageux que, que quand c'était des coureurs de bois dans leur coin de, de pays. Donc, il y avait des délégations aussi de nations de, de l'Ouest et de l'Est qui venaient, qui étaient reçues par le gouverneur général. Et euh, donc, on arrivait comme ça au mois de juin et euh, on, on, en succession, il y avait toutes sortes de, de groupes qui, euh, qui venaient. Et ça pouvait durer toute la, la saison estivale. Certains restaient quelques jours, d'autres restaient quelques, quelques semaines. Euh, sur place, bien, on, on, on, on, euh, on alignait les boutiques canadiennes long de trois rues. Donc, euh, fin intéressant, des rues peut-être qu'un jour qu on pourra faire revivre euh, à Montréal, les rues euh, Chagou à Migon, euh, Outaouais et michili makinac Donc, c'était les trois rues où on avait justement les, les boutiques qui s'alignaient et il euh, y avait des, des interprètes autochtones qui étaient au centre de l'action qui proposaient leurs services aux, aux marchands canadiens pour les aider à communiquer, à, à transiger. Et euh, donc, les Amérindiens, eux, se campaient là, près du fleuve euh, C'est là qu'ils installaient aussi leurs marchandises et là, ils s'installaient autour de leur feu de cuisson. Ils flânaient dans les, les rues de Montréal euh, et euh, donc, euh, il y a le baron de la Rontan encore qui disait « C'est un plaisir de les voir courir de boutique en boutique, l'arc et la flèche à la main, tout à fait nu. » Alors, euh, ça, ça devait être euh, vraiment une scène assez exotique là, de, de, de voir ça, les, les différents personnages, leurs costumes et tout. Et euh, donc, le temps de quelques semaines, bien, Montréal de, devenait une arène vraiment cosmopolite, grouillante de vie. Et, et, et là où s'accordaient des, des cultures tellement différentes, si nombreuses euh, aussi. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et euh, au milieu là, de tout ce brouhaha, quand le, le gouverneur général euh, donc euh, arrivait, euh, là, tout devenait comme décorum. Et là, il y avait euh, donc, le gouverneur qui était assis dans un somptueux fauteuil et via un interprète, il allait écouter des discours métaphoriques des orateurs euh, amérindiens. Euh, donc, ces derniers euh, allaient... Donc, déclarer leur amitié aux Français, euh, se plaignaient de tarifs qui étaient trop élevés, euh, demandaient de l'assistance, euh, mettons, pour repousser leurs ennemis euh, Iroquois ou Sioux. Euh, ils invitaient Onontio aussi à transmettre, euh, Onontio qui était le gouverneur général, à transmettre leurs salutations au roi de France. Euh, donc, toutes sortes de, de, de, de, mettons, de discours euh, diplomatiques. Et donc, le gouverneur, lui, allait répliquer en les complimentant, en, en les exhortant à rapporter les paroles des jésuites dans leur village, à maintenir la paix entre les différentes tribus et surtout euh, à se tenir loin des Anglais. Donc, euh, n'allez pas faire de la, de la traite avec les Anglais. C'est avec nous que, que vous faites de la business. Euh, et euh, après les avoir avisés, donc, que, que lui, le roi, avait vraiment chèrement leurs intérêts à cœur, là, il, il a distribué allègrement des cadeaux donc, des chapeaux emplumés, des manteaux décorés, des épées de style, des robes, des bijoux pour les femmes, des jouets pour les enfants. Et ensuite, on, on, on se prêtait à un grand festin. Et dans cette atmosphère endiablée, il arrivait que le chaos puisse être inévitable quand l'abus d'alcool, disons, faisait perdre un peu les inhibitions des, des Amérindiens et des, des colons. Donc, il y a toutes sortes de scènes assez, assez mettons, intenses, je pense, qui ont été, qui ont été vécues. Et euh, le, le déclin de cette foire-là, de Montréal, s'est fait sentir plus au niveau du 18 siècle, au, à faire mesure que les ravitaillements des Américains se faisaient plus à Détroit et que les contacts aussi avec les marchands euh, anglais là, se faisaient plus, euh, plus importants. Donc, euh, mais malgré l'effacement progressif là, de, cette, euh, de, de, de, de cette foire de Montréal, la présence là, de membres des Premières Nations alliées euh, demeurait quotidienne dans les établissements canadiens. Et euh, tout ça générer un, un va-et-vient continuel. Donc, euh, ça, c'est vraiment le volet là, de, de ce, cette circulation, de ce va-et-vient qui existait dans la société canadienne. Euh, alors, on peut imaginer toutes sortes de, de situations de vie que ça a créé, toutes sortes de liens euh, qui, euh, qui se sont établis là, entre, entre les colons et, euh, et les Premières Nations. Donc, euh, voilà pour le, le va et vient. Je vais continuer, donc on va se rendre jusqu'à jusqu'à la pause. Puis tu me diras quand ça sera le, le temps de... On prend, on de, prend de la pause. pause. On prend la pause. Parfait.